Eh bien le bonjour bienvenue sur la chaîne youtube de show là je vous propose un gameplay sur un serveur où j'ai entre 10 et 20% de perte de paquets donc vraiment pas évident et pourtant il y aura peut-être plus de 30' kills. j'avais même pas fini mon café je me suis fait chier toute la game pensez à liker commenter abonnez-vous si vous voulez plus de gameplay dans ce style bisous si cette chanson s'active oh, merde es méchant comme la tête. Oh, toi a besoin de correction toi à subir! 10% de perte de paquet gros Oh cousin 10% de perte de paquet Je vais quand même gagner Fucking game Call of Duty World Oh, la tous ces comme la Qui veut va... bah... 13% de perte de paquets les gars. Je suis dans l'hyperespace. Ah là je pouvais rien faire les gars. Je, je, me suis, je me suis battu je me suis battu autant que je pouvais mais je pouvais, Je suis arrivé à, aux, aux limites de l'acceptable. 19% de perte de paquet. Mais Starfoulilax. Mais qu'est-ce qui branle là C'est. Hartman, tu, tu faisais quoi tu, tu suçais ton père hein, sur ce shop ou quoi Oh il soldier, t'es envoyé 10 subgift. Il soldier C'est quoi Je vais prendre la DP. Oh non. Regarde, c'est pour toi mon ami. J'ai pas réussi à ramasser mec. J'ai l'impression que ça lag mec. Il soldier les gars qui envoie 10 subgift. chaud 18% de perte de paquet. En fait, il faut que je prévoie tous mes moves deux secondes à l'avance avec 18% de perte de paquet. Alors tout ce que je veux faire. Et tranquille tu vois. Papy. Même avec un HP, je me relève devant toi, torse bombé, et je t'allume Est-ce que tu crois que j'ai peur de toi Ah le avec chien te crois pas, oh là, voilà... Pas La mec on a avec soi, Non, c'est tes petits frères de c'est pas possible Ah, allô J'ai pas coupé. Allô 11 kills 10% de perte de paquet Est-ce que ça change vraiment quelque chose quand on a une machine C'est kill Bon les ultras sur les coordonnées. Imminente. Toujours balancer la frappe à l'intérieur de la vitre pour knock le mec à l'intérieur Et là on attend la team de 3 qui est en train de camper les gars Lol Ils ont réussi à... Je sais pas comment ils sont démerdés Peut-être passer par la petite porte arrière Mais ils ont réussi à m'échapper 20% de perte de paquet. Putain, je... vous savez ce que j'ai envie de faire là J'ai envie de prendre un de mes doigts et de le casser devant vous. Jouer avec un doigt cassé, vous montrer que je suis même là, je suis meilleur. Me dites pas que c'est extrême, les gars. Sinon je dois appuyer sur ça. Champion of Warzone solo. Oh, let's go. <rire> What? Holy shit. What the fuck? Yo no. my friend. Yo. Hey, let's go. big streamers. Oh, oh, nice. Tu peux pas me battre avec une arme en x3. Tu peux pas me battre au sniper. Je suis incroyable. He's upstairs up on the room. No rotation for you, bro. Le Lord de Warzone! Champion de Warzone, solo, let's go! Git the What the fuck? Yo, my friend! Yo! Let's go, big streamer. yeah, big streamer, yeah! And yeah, bro! woo, woo, woo, woo! And Cho takes the line. Push. One victory situation. One more push for Chao. Double kill for Chao. it insane. 41 kill. for this player. First game of the day. La perte de paquet a ralenti. And you're pushing all. Joe is a fucking demon of this fucking game, man. He's just insane. He's Legion. Bonsoir, bonsoir. Let's go Premier game de la journée What the fuck You're my friend. Yo... Qu'est-ce qui se passe, les Ultras Qu'est-ce qui se passe Il est où le niveau Je n'ai même pas fini mon café Hey, guys I boost you. <rire> bien, oh ouais ouais. GG les gars. Joué à bien joué. Merci les mecs. Hey, courage pour ton stream. <rire> <rire> merci. Ah, merci les frérots, <rire> je fais des bisous. <rire> <rire> <rire>